Salut, la aussi difficile futur, oh, comment t'es partie bien, Tu es bien à ce moment-ci, comment va la santé et comment évoluent les outils Je vais te poser une question, est-ce que tu as déjà réalisé ton rêve de devenir médecin un jour Tes proches ont besoin que tu puisses les soigner, même si ce n'est pas tes proches, même si ce n'est pas ta famille, même les gens de l'extérieur ont besoin de toi, il y a d'autres qui meurent parce qu'ils n'ont pas, des médecins, d'autres territoires, comme il y a pas Peut-être que tu seras là pour les aider, tu vois, et tant que patriote, il faut que ça puisse te toucher, poser du futur. Il faut vraiment améliorer, il faut vraiment être conscient de ce que tu veux faire. Oui, même si tu es une femme, cela ne dit rien, parce que tu as aussi l'intelligence, tu as Même les femmes font des choses que les hommes, les fait. Vas-y, je t'encourage ma chère, poser du futur. Tu vas être capable de faire tant de choses et d'aider la population congolaise. Même si ce n'est pas la population congolaise, même d'autres pays, tu vas y arriver et tu vas les faire. Peut-être que c'est toi la femme qu'on attend demain, que tu puisses sauver. On ne sait pas, alors aujourd'hui si tu te décourages, qui fera là à ta place Non, personne Tu rêves aussi de devenir d'abord spécialiste dans ton domaine-là que tu lui. Donc, tu seras aussi spécialiste, et oui Donc, on aura vraiment besoin de toi besoin de toi grave, là Ma chère, ne te décourage pas La Rosie du futur, la musulmane Même si tu es musulmane, la capacité ne regarde pas ni la religion, ni quoi que ce soit Donc toi du courage Et puis, tu feras de ton mieux Tu vas y arriver Les rêves que tu es en train de penser, là, oui D'aimer, Inch'Allah tu vas les réaliser, j'en suis sûre que oui ma chère, là je t'encourage te encore mille, mille, mille, mi, mi fois. Parce que je manque seulement des mots à dire pour t'encourager ma chère. Et puis tu te marierais, oui, si, mais tu te marierais bien. Mais après avoir trouvé aussi les capacités intellectuelles, il faut que la tête soit pleine de choses qui sont importantes, qui vont aider la société, ou soit ta nation. C'est mieux ça ma chérie. Prends conscience sur toi. Et puis, tu vas y arriver. Et puis tu vas les faire. Rosie Dufitia, c'est vraiment génial. Je vois vraiment l'avenir est totalement meilleur pour toi, ma chérie. Je vois oui. L'avenir est vraiment meilleur et chambre pour toi. Salut encore la Rosie. Merci beaucoup. Chef futur, Amadou ma doute, futur, non bada. J'espère que si tu as choisi ma weli ma hawa de na wada, à ma higale, parce qu'on est taré maido, qui jam. Ce d'une tu commets à joignir à yima Chef yim. Cher fitir -moi, merci de m'avoir écouté. J'espère ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher futur, moi, futur, moi, futur, moi, futur, moi. Fitir -moi.